Ici Zelk, et je suis de retour pour les bons boys de l'oncle Zelk. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit Boyd Full Summoner, une bonne petite nécro comme on n'en fait plus. Cette vidéo est la suite directe, ou plutôt indirecte, du Boyd Summon Raging Spirit, c'est ce qu'il aurait pu être. Donc, ici, je joue une petite Twitch Full Summoner de level 72, comme vous pouvez voir juste ici spécialisé bah dans la vocation, hein, forcément. On peut voir ici que je suis accompagné par ma petite horde de zombies et mes deux beaux petits spectres translucides qui m'accompagnent. Pour présenter directement ce petit build, on va start une petite map grotto de level 66. Donc je suis level 72, ce n'est pas extrêmement au-dessus. Juste pour montrer plus ou moins ce que ça donne. Ok, c'est parti les amis. Le petit temps de chargement toujours un peu ralenti par Fraps. Ok, on y est Donc, castons artic mort et avançons pour vous montrer un peu de gameplay. Enfin, de gameplay à proprement parler, pas forcément hein. Tout ce que nous allons faire, comme vous pouvez le voir, c'est caster en boucle des Summon Raging spirit. Regardez le combat se faire de loin par vos zombies, vos spectres et vos summons. Enfin, vos Summon Raging spirit. pardon. Et aussi, de temps en temps, les buffer comme une grosse vache. Avec une petite aura. Il faut savoir aussi que cette map est une map beyond. C'est pour ça que je fais quand même attention, sait-on jamais. Ah, ok, ça se passe bien. Allez, les amis. Allez, salaud Waouh, les stacks Les stacks de Frenzy, les stacks d'endurance Waouh, maman Ils sont nombreux, les salauds Mais malgré ça, vous pouvez voir que ça fonctionne quand même très bien. J'ai toujours pas pris un coup. Mais qu'est-ce que te t il Les mignons font tout pour moi. Mais oui, ce sont des bons petits mignons. Vous pouvez voir que la vitesse de clear est quand même pas mal, pas mal du tout. Oh, une petite dune map. Toujours bon à prendre ça. Et que niveau survivabilité, bah, vous êtes peinard, vous êtes bien planqué derrière. Donc on invoque, on invoque, on invoque, on invoque, on claque explosion des corps Et on regarde nos chers petits chérubins faire le travail à notre place Donc pour ce build qu'est-ce qu'il vous faut Pour ce build il vous faut les bons petits zombies comme vous pouvez les voir ici petits zoom in, sont-ils pas beaux Un peu dégueulasses quand même Quelques spectres, donc deux spectres, huit zombies Et on va monter ici à... Voilà, 12-13 Raging Spirit, perpétuellement, ce qui fait donc quand même pas mal de monde à l'écran. Ça peut être assez problématique aussi, euh, souvent on se dit, putain mais où je suis Je suis perdu dans une marée humaine, enfin marée humaine, marée de summon, c'est n'importe quoi. Bon, on va continuer à clear un peu la map. Donc toujours, dès que vous tuez des mobs, vous claquez votre aura, je vais expliquer plus en détail juste après. Et vous se menez toujours en boucle, en boucle, en boucle, et vous progressez tout le temps comme ça. Dès que vous prenez un coup, vous claquez les potions, bien sûr. En toute logique. Donc, pour ce bug, c'est un bug qui ne demande normalement aucun item unique. Il faut savoir que, pour montrer mon inventaire, j'ai juste un bâton avec plus de level of socketed fire gems, pour mes summon rage Spirit, des gants normaux, des boots normales, un casque normal, j'ai juste un cloak of defiance, parce qu'il me fallait un moyen de défense. Après, vous pouvez toujours partir sur des PV. DPV et de l'énergie Shield si vous voulez faire un personnage hybride avoir plus de résistance parce que bon le Clock of c'est bien beau mais ça ne donne pas de rési donc pour ce boy nous avons besoin des Raise Zombies comme vous pouvez voir sur cette gemme ici ce qui crée les petits zombies, donc les zombies sont des minions euh, plus ou moins passifs c'est à dire qu'ils ne vont pas agresser directement vos adversaires, pour vous montrer plus en détail j'arrive à trouver des mobs voilà Restons ici, vous voyez que les spectres vont attaquer automatiquement et ensuite seulement les zombies vont y aller mais encore c'est pas sûr Vous voyez là ils sont en mode AFK, ils sont ah, rien à foutre je fais grève, je fais partie de la SNCF, moi je ne travaille pas madame Bien. Avec les zombies, ce que nous allons mettre, c'est Melee Splash pour que quand un zombie frappe un ennemi, il les dégâts se répartissent sur les cibles alentours ce qui permet d'avoir un peu de dégâts en AoE Attendez, il semblerait qu'il y ait encore du combat par là On va les booster un peu et continuer notre explication parce que c'est ça qui est bon avec ce Buide, c'est quun Buide plus ou moins AFK On va leur mettre aussi Multi Strike pour taper trois fois à la place d'une Un gros burst de DPS, c'est toujours bon à prendre Et, point important au niveau du Buide, c'est qu'il nous faut un casque avec plus 2 level of socketed minion gems Il faut savoir, en fait, ce Buide, enfin tout les gemmes summoning ce qui est incroyablement bien avec les niveaux donc là on va gagner directement 2 levels de ce catamillion Gem, c'est à dire que mes zombies au lieu d'être level 17 ici sont comme s'ils étaient de level 19 plus ils ont de, de level, plus les zombies vont taper fort et surtout tanker énormément c'est à dire que là mes zombies ont 5083 PV à voir que j'en ai 3200 hein. voilà, surtout que j'en ai 8 zombies ça fait des beaux bébés les beaux bébés qui vont bien tanker le monde pour vous, d'ailleurs il y a un mob ici, Seigneur Dieu, laissez-moi parler, merci bien. Qui vont tanker le monde pour vous, donc les zombies ne sont pas votre source principale de DPS. Ils y contribuent méchamment, mais ils sont surtout là pour tanker, tanker énormément. Et il y a aussi un petit tricks entre guillemets que tout le summoner se doit de connaître avec les zombies, car plus ils ont de vie, plus ils seront utiles. Sur le côté, nous allons utiliser aussi les spectres. Les spectres, ici, j'ai choisi deux spectres bien particuliers, bien utiles. Donc ce sont des spectres qui possèdent une bonne clear speed, comme vous avez pu voir les explosions au sol. Je vais essayer de vous la remontrer au passage. Forcément, j'ai pris le chemin le plus long, le plus difficile, où il n'y a pas de mobs, parce que sinon, ça ne serait pas drôle quand on record une vidéo, n'est-ce pas Alors voilà. Vous présenter. Donc vous voyez cette zone au sol. Donc c'est une espèce d'explosion delayed. Donc delayed, euh, comment dire Il caste la chose et ensuite seulement ça explose. Donc il possède une bonne zone de base et qui fait des dégâts euh, assez, assez, assez consistants. Donc ils vont vous permettre d'avoir un peu plus de clear speed, pardon, ma langue qui est furche, un peu plus de clear speed et surtout un autre point qui est très important. En plus de ceci, de cette explosion, ils vont aussi de temps en temps, s'ils veulent bien le faire maintenant, voilà, cast une bubble, une petite aura qui va faire, que vous, vous pouvez voir ici, « You cannot be armed by direct damage from enemies outside the bubble ». Donc c'est-à-dire que tant que vous vous tenez dans la bulle, tout dégât venant d'en dehors de la bulle, donc tous les projectiles, tous les, tous les spells, qu'importe, tant que c'est hors de la bulle, ça vous agresse, ça ne vous touchera jamais. Vous devenez invulnérable à ça. C'est pour ça que ces spectres sont tellement utilisés à haut niveau, parce qu'il n'y a rien de plus pété dans le jeu, je trouve, que cette aura. Imaginez tout simplement un warrior ayant cette aura, hein Insensible à tous les dégâts de, de, de, à longue distance. Mais oui, je suis preneur, madame Donc pour les spectres, nous allons mettre, vu que nous allons utiliser les... ceci, donc les évangélistes. Je vous montrerai après où on peut les obtenir. Nous allons mettre une chrysara off-effect, pour une plus grande bubule c'est toujours bon, et plus de zone niveau de leur dégâts Nous allons remettre million damage pour 74% enfin 74% bah excusez moi, excusez moi 74% increase damage, toujours bon et spell echo pour qu'ils castent deux fois leur zone au sol au lieu d'une fois donc c'est toujours plus de dps A côté de ça nous allons aussi utiliser les Summon Raging Spirit donc mis dans un bâton, plus 2 level of fire gem in this item. Donc ça fonctionne plus ou moins dans le même principe que pour le casque et les plus 2 level of minion gem. Donc ça veut voir que c'est un bâton que bah, j'ai loot au fait tout simplement. Donc c'était plus ou moins pas mal. C'était assez intéressant parce que c'est plus ou moins tout ce qu'il vous faut sur ce bâton. Il vous faut de la casse de speed, plus le level of socketed fire gem. Vous pouvez avoir un plus 3 off level gems Mais là, la... soyez prêt à débourser méchamment. Et donc sur ce bâton j'ai mis aussi de la mana regeneration. Car c'est aussi mon moyen de défense. Pour le moyen de défense, j'utilise donc le Clock of Defense pour Mind Over C'est-à-dire que les dégâts qui vous vont être mis sont pris aussi de votre mana. Euh, oui, donc voilà. A côté de ça, j'utilise aussi comme aura, j'utilise Clarité, plus de mana. Enfin, de régénération de mana. J'utilise Haste pour caster beaucoup plus rapidement mes petits Summon Raging Spirit. Et pour que mes minions, eux aussi, aillent plus vite et fassent plus de dégâts, ainsi de suite. Et nous allons utiliser donc Purity of Elements Oui, ça, c'est, ce n'est pas nécessaire complètement C'est juste au goût de chacun Moi, personnellement, je préfère avoir mes résistances overcap Comme ça, si je me prends une curse, bah, je suis plus ou moins bien Et j'ai aussi donc... Ah oui, Arctic Armor Le spell est broken Vous voyez, donc ce spell va réduire les dégâts de feu, prix Et les dégâts physiques ça a l'air de rien, 105 fire damage taken when hit et 105 physical damage taken when hit. 105 points de dégâts, on peut se dire, ouais, mais c'est de la merde, tu te feras quand même défoncer, etc. Non, parce qu'en fait, c'est surtout très efficace pour plusieurs choses. Déjà, le feu, quand vous allez marcher sur des paths of burning ground, déjà, vous ne le sentirez presque pas, c'est plus ou moins pratique. Et ça va surtout mitiger énormément tous les petits dégâts que vous allez subir. Par exemple, je vais parler des Tentacle Miscreation qui envoient énormément de, de piques euh, à la seconde. Et du coup, au fait, vu que ce sont énormément de petits dégâts cumulés, bah, vous ne les sentirez presque pas. Et ça, c'est tout bon. Donc, on va continuer à clear un peu, hein, pour de montrer un peu plus. Donc, toujours le même principe on avance, on summon, on summon en boucle et on laisse les minions faire, on les laisse s'amuser. Hein. C'est ça qui est bon. Oh, Spell Echo vient de level up, c'était pas beau ça. Donc oui, nous avons aussi une potion de mana, dans ce cas, c'est parce que vu qu'on a Mind Over Meter, si on prend des coups, on va prendre des coups sur le mana et se retrouver home soudainement, c'est pas fun. Donc n'hésitez pas à directement claquer votre potion de mana si vous avez le Mind Over Matter. Donc ensuite, nous allons aussi utiliser, niveau des, des petits buffs, ça s'appelle Flash Offering. Donc Flash Offering, c'est une... un buff pour vos minions seulement, pas pour vous, hein. ça serait un peu trop broken. Donc... Pour bien le montrer, s'il vous plaît. Donc, « Consumer crops which temporarily empower your minions. » Donc, en gros, les minions vont gagner 38% d'attaque speed, 38% de cast speed, 38% de movement speed. C'est insanement puissant. Et c'est le principe, dès que vous allez tuer des mobs, vous allez cliquer. Vous allez créer ce petit, euh, cette petite aura, ce qui fait que tous vos minions vont être affectés par cela. Ce qui vous permet de clear constamment à une vitesse assez folle. Avec ça, nous allons linker avec « Increase Duration ». Pour que ça tienne tout simplement plus longtemps, hein. c'est plus ou moins le principe. Donc nous avons aussi Clarity et Arctic Armor qui sont mis dans les mêmes slots, mais c'est juste parce que j'avais plus de place ailleurs. Donc toujours le même principe, boom invocation, boom destruction. Allez-y mes mignons, faites-vous plaisir. Peut-être pas dû faire une grotto par contre parce que les mobs sont tellement espacés, c'est un peu chiant. Donc il faut savoir qu'au niveau défensif, bah, vous êtes franchement très bien, vous êtes planqué derrière votre armée de, de créatures. on n'en rien à foutre. Les zombies sont là pour servir de tank. Les Raging Spirit, pareil, parce qu'en fait ils bloquent les projectiles, donc euh, tranquille. Vous avez Laura, les évangélistes en plus pour vous protéger. Vous avez Mind Over matter vous avez Arctic Armor, vous avez Purity of Elements. Bon malgré ça je n'ai que 3500 PV, trop le sang quand même pour vous prendre des petits coups. Mais, euh, comme vous pouvez voir, pas de danger. Hein. Ah, mon petit pack de bleu. C'est peut-être le temps d'invoquer mon arme secrète. Allez-y les mignons Et là, on a la Val Summon Skeleton. Regardez-moi ça, cette armée monstrueuse. Bon j'ai claqué un peu pour rien, mais c'était juste pour le lulz, pour vous montrer un peu ce que ça donne, voilà. Donc Val Val'samon Skeleton va invoquer énormément de petits squelettes qui vont venir vous aider au combat. A savoir qu'il y a donc un général, 5 un ma euh, mages, 8 archers, 21 guerriers, et on va mettre cette gemme en même temps dans le casque pour qu'elle gagne aussi plus de level of minion gems Il faut voir aussi qu'elle possède, que les minions ont 2062 PV Ce qui est pas mal du tout aussi Et qu'ils vous ont aussi donc, pour le coup, melee les splash et multi-strike Ce qui est assez pété A côté de ça pour l'arbre de talent maintenant doup doup doup, On va vous montrer ça plus en détail Donc on va start avec la witch On peut start aussi du templar mais la witch est la plus pratique surtout en early si vous voulez Level up en tant que summoners. Donc, on va partir par ces points ici d'Energy Shield, Mana Regeneration, Mana Regeneration tout le long, jusqu'à Deep Wisdom. Et enfin, à partir d'ici, nous allons avoir nos premiers nodes de minions. Donc, c'est-à-dire Minion Life, Minion Damage et Lord of the Dead. Lord of the Dead, c'est beau ce nom. Donc, plus de zombies, plus de squelettes. Bon, les squelettes, on va pas. Personnellement, je les utilise pas trop parce que j'ai je... plus assez de gemmes tout simplement. Ensuite, nous allons remonter, prendre la vie par ici, remonter encore ici. Passer par ici, ensuite prendre Minion Life, Minion Damage and Life Leech, Minion Damage, Death Attainment. Donc ça ça vous permet d'avoir un spectre en plus. Mine de rien, les spectres c'est une grande partie de votre DPS. A savoir que ceux-ci, donc les évangélistes, ne sont pas des spectres ayant le plus grand DPS du jeu, mais c'est à mon goût les plus utiles tout simplement. Bon, on peut me laisser tranquille deux secondes. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, nous allons passer vers la gauche et aller chercher ce point ici, Minion Instability. Minions explode when reduced to low life, dealing 33% of leur maximum life as fire damage to surrounding enemies. Donc c'est à dire qu'une fois que les minions sont low life, au lieu de mourir tout simplement, ils vont exploser et provoquer dans leur mort une AOE de dégâts euh, équivalente au nombre de, à 33% de leur PV max. Donc savoir que plus vos minions vont avoir de vie, plus ils vont tanker et plus quand ils vont mourir, ils vont infliger des dégâts monumentaux. Là par exemple j'ai 5000 PV sur mes minions, 33% de 5000. Ça fait beaucoup, bon, je suis toujours aussi nul en maths donc voilà. Mais vous pouvez juste imaginer à quel point ça deal des masses. C'est surtout extrêmement efficace contre les boss. Parce qu'en règle générale, contre les boss, vos minions vont quand même mourir. C'est à dire que... Enfin, une fois que vos minions sont très haut niveau, en règle générale, ils possèdent assez de HP pour ne pas mourir. Mais s'ils si leur arrive de mourir, bah il faut dire que même dans leur mort, ils vont avoir leur utilité. Des bons gros dégâts. Il a. Imaginez donc 8 zombies qui meurent d'un coup à 5000 PV, donc 33% de, 8000, enfin de 5000 x 8. Voilà, beaucoup de dégâts. Une fois que c'est fait, nous allons descendre par ici, nous allons prendre Might and Agility parce qu'il faut savoir aussi que dans ce build, on va utiliser énormément de gemmes différentes que ce soit des gemmes de dextérité, des gemmes de force donc il faut rapidement aller chercher ces petits points ici c'est assez important pour pouvoir développer les gemmes tranquillement ensuite nous allons chercher Puppet Master on va avoir encore des zombies et des squelettes en plus ensuite nous allons partir soit vers la gauche, soit vers en dessous il dépend au goût de chacun le principe en partant vers la gauche, c'est d'aller chercher Purity of Flesh, donc de la Chaos Resistance, de la vie, ainsi que Sovereignty, donc la Reduce Mana pour vos auras. Ou alors nous allons descendre en par en dessous, chercher Herd of the Flock, encore des minions, enfin des zombies et des squelettes, et des dégâts, des PV pour vos minions, et ainsi de suite. Soit nous allons, et ensuite nous allons descendre ici pour chercher Retribution, ça on s'en fout un peu, c'est juste la Cast of Speed qui est intéressante pour les Summon Raging Spirit, et surtout des PV. Parce que des PV, on en manque un peu. Une fois que ceci est fait... Nous allons passer par ici, nous, nous allons chercher Earth and Soul, ainsi que tous les points de vue de vie mana qui sont à côté. Nous allons remonter pour aller chercher Eldritch Battery. Eldritch Battery va convertir toute notre énergie shield en mana, ce qui va vous permettre de tourner Arctic Armor et tous les autres auras, sans aucun souci. Vous pouvez voir que mon Arctic Armor est de niveau... de niveau 16 et que je la tourne. Bah, vous pouvez voir que normalement, quand vous tournez Arctic Armor et que vous bougez, votre mana est drainé. Sauf que là, au en fait, non. Non, c'est juste euh, mon mana ne bouge pas tellement j'ai une regain mana de tarde. Pour vous montrer un peu plus en détail cela, nous allons aller dans Défense, nous allons regarder. Je regain 210 points de mana à la seconde. Voilà, c'est quand même pas si mal. Hein <rire> ok, donc pour continuer l'arbre de talent, une fois que c'est fait Eldritch Battery, nous allons redescendre ici et chercher Grieve Intention. Encore, un zombie en plus, des dégâts en plus, enfin de la vie en plus pour vos zombies. <coughs> -moi. Ensuite nous allons redescendre ici pour aller chercher Right Blood, Life and Energy Shield, donc l'Energy Shield va être transformé en mana, donc toujours bon pour votre Armor et ainsi de suite, et de la vie tout simplement. Une fois que ceci est fait, nous allons redescendre par ce chemin pour aller chercher les Nodes, Dominion Damage, Cast Speed et Grave Pact, donc, toujours des zombies en plus, les zombies sont quand même prioritaires dans ce build. Et nous allons descendre pour aller chercher ici Exceptional Performance, donc Skill Duration. Donc les Skill Duration vont affecter votre flash Offering qui va rester plus longtemps sur le terrain, ainsi que vos Summon Raging Spirit. Une fois que c'est fait, vu que ce ne n'est seulement que 72, je vais passer chercher ici tout ce qui est Skill Duration, et ensuite, ce sera simple, c'est tout ce qui est PV. Des PV, des PV, des PV, que ce soit des PV ici, des PV ici, bref, on va se bourrer de PV par la suite. Parce qu'en fait, ce buade... Mine de rien, une fois que vous avez les, les points de talent principaux, donc c'est-à-dire Grief Pact, Heart of the Flock, Puppet Master, Minion Stability, Death Attainment, et euh, t -t -t -t -t, grief Intention et Lord of the Dead, vous avez fini plus ou moins votre build. Il ne faut pas plus de choses dans l'arbre de talent pour que ce build soit complètement viable. Savoir aussi que niveau du stuff, donc j'ai déjà dit, il ne faut pas grand chose. Donc pas d'item unique. Il y a un item unique qu'on peut utiliser en particulier pendant qu'on développe, c'est les Bones of Urn. Même au, à haut niveau, c'est au goût de chacun. Ce qui vous permet d'avoir un spectre en plus et un zombie en plus. C'est surtout le spectre en plus qui est très efficace. Là, je pourrais avoir trois spectres total. Mais personnellement, je préfère avoir plus de vie, plus de résistance, etc. comme vous pouvez le pouvoir sur les Boats. Elles possèdent 24% de Fire Resistance, 27% de Lightning Resistance, 70% en vie. Ce qui me permet de tanker un peu plus. À côté de ça, j'utilise aussi une amulette qui est très peu utilisée. C'est la Tirifoible, 27%, 27 increase mana regeneration rate, 50 au maximum de mana, 11 maximum mana, 59% increase mana regeneration rate, et surtout, item and gems have 25 reduced attribute requirements, ce qui vous permet d'utiliser des gemmes, donc je pense que dans l'arbre de talent on peut le voir, voilà, vous voyez ici, item requirement 32 more dexterity required, sauf que... Normalement je, ne pour... normalement, je ne devrais pas pouvoir utiliser quelque chose. Sauf qu'en fait, par exemple, haste qui est ici, bah, je peux l'utiliser. Vous voyez que je n'ai pas assez de dextérité pour l'utiliser. Cependant, grâce à ça, ça veut dire que 25% en moins de ce que je devrais avoir. Donc là, normalement, je devrais avoir 136 de dextérité. Mais comme je ne les ai pas, bah, ça passe quand même grâce à cette amulette. Donc extrêmement utile à développer et en plus de ça, elle ne coûte vraiment pas cher. À côté de ça, bah, c'est plus ou moins tout ce qu'il faut savoir pour ce bug, non on continue un peu avec un peu de gameplay. Donc, vous voyez, même les packs bleus ne font pas long feu face au boy. J'aime bien quand ça comme ça. J'aimerais juste pouvoir arriver jusqu'au boss histoire de vous montrer avec la Valsemon Skeleton ce que ça donne. Parce que la Valsemon Skeleton elle est surtout à ne pas négliger elle est extrêmement pétée. Par parfois, les minions, ils sont un peu du style « Eh, qu'est-ce qui se passe Je dois attaquer quoi ?» C'est aussi pourquoi les Summon Raging Spirits sont si utiles. C'est qu'ils vous permettent de, vu qu'ils agressent directement la cible la plus proche, ils vont… Oups, attention. Faire attention ici, c'est peut-être dangereux. Voilà. Donc là, j'ai quand même perdu deux zombies, donc on va les recréer directement. Euh, donc, je disais quoi Je ne sais plus Mais je le disais Donc oui la Battle Summon Skeleton à ne pas négliger parce qu'elle est vraiment insane et surtout mise dans le même casque que vos, euh, que vos zombies parce que les plus de levels of gems, on les sent bien dessus, très très bien C'est peut-être que j'aurais peut-être fait le boss sans m'en apercevoir Ce qui est possible avec ce bug, la plupart du temps il y a tellement de bordel à l'écran On va créer la petite aura Avancer ah bon, Donc aussi au niveau du level up de ce boy Donc vous pouvez complètement level up à partir de rien Même si c'est assez lent Très lent Donc je vous conseille si vous voulez level up en tant que full summoner Soit de prendre flame blast Soit fire trap et de level up avec ça Sur le côté de vos zombies etc Franchement ça commence à, à réellement briller au moment où vous y arrivez Sur sur Dominus, à l'acte 3, première difficulté. C'est à ce moment-là vraiment que votre bug commence à être violent. et En fait, à ce moment-là, vous pouvez défoncer Dominus sans même cliquer sur rien du tout. Vous laissez vos minions faire. Ils vont exploser sur Dominus et Dominus va se faire exploser tout bonnement. Where is the boss Ah, salut ma belle Allez mes minions Défoncez-moi cette petite salope Et voilà, c'était un boss voilà, juste pour montrer à quel point le build peut être assez broken de temps en temps. Donc, assez, donc petit récapitulatif sur, récapitulatif sur le build, juste un item unique intéressant pour le level up, c'est les Bones of Ur. A haut niveau, vous n'avez besoin de rien, excepté un bâton avec plus de level of Fire Gems si vous voulez utiliser Semon Raging Spirit. Enfin, vous n'avez pas forcément besoin de ça, mais c'est appréciable. Petit, de, enfin, petit up de DPS. Un casque avec plus de level of Socketed Minion Gems, indice item, pour vos zombies. Et à partir de là, bah c'est tout, ce tout ce dont vous avez besoin. Toutes les gemmes sont... Euh, non, là par contre, non. C'est le seul problème de ce build, c'est voilà, le niveau des gemmes. Il faut savoir que ce build est très euh, gem hungry entre guillemets. vous avez besoin de beaucoup de gemmes. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de multistrike, vous allez avoir besoin de melee splash, vous allez avoir besoin d'avoir echo, encore echo encore melee splash, encore multistrike. Bref, les gemmes dans ce build, c'est vraiment... La mort, c'est la pire chose possible et imaginable, parce que voilà, chaque minion a besoin de quelque chose pour briller. Maintenant, vu que cela est fait, on va aller vous montrer comment créer des zombies et des Summon Raging Spirit. Nous allons aller dans le Scepter of God, donc la zone juste avant Dominus. Donc pour vous montrer, nous allons retirer Spell Echo ici, nous allons retirer Respecteur le remettre, nous allons retirer les zombies et les remettre... Et dans le deuxième item, dans, dans votre deuxième set d'items, ce que je fais en règle générale, c'est que je mets la gemme qui s'appelle Desecrate. Desecrate va vous permettre de créer des piles de corps qui vont vous permettre par la suite bah, d'invoquer vos minions où vous le désirez. Là par exemple, il n'y avait pas de corps, boum, je fais ça et je peux invoquer mes minions tranquillement par la suite. Ce qui va vous permettre aussi de choisir les spectres que vous voulez, que vous voulez summon. Donc on le refait au passage, hop, et une fois que c'est fait, dans les options. Nous avons dans les inputs, nous avons... Toup, toup, toup, toup, toup. Euh, si j'arrive à le retrouver... Oui, voilà. Enable corpse Aguating. Ça va vous permettre, en, cliquant, enfin, en appuyant sur le bouton, de choisir le cœur. Donc là, vous pouvez voir que ma touche me montre que c'est un Undying Aristocrate. C'est pas ce qu'il me faut, moi, il me faut un évangéliste. Voilà, là, on a un évangéliste. Donc, on passe juste le summon après. Ce qui va vous permettre de ne pas summon ce que vous ne voulez pas. Et de ne pas avoir à le refaire pendant 10 fois. Ensuite, nous allons remettre Spell Echo. Ah oui, si vous utilisez Spell Echo pour summon vos créatures, forcément vous allez summon deux fois et donc vous allez summon peut-être quelque chose que vous ne voulez pas. Donc voilà, au niveau aussi des spectres, il y a soit les évangélistes qui sont très prisés, soit mes petits chéris à moi. Pas ici, ici plutôt. Mes petits chouchous, je les adore, même s'ils ne sont pas extrêmement tanky. Mais ils possèdent une clair speed folle. Donc on va re-retirer Spell Echo, on va des ce sont les Flames Sentinelles. Pour vous montrer rapidement leurs dégâts, nous allons aller rapidement au Docks. N'oubliez pas, entre chaque transition, de remettre votre Arctic Mort et vous avoir un peu la Clear Speed des Flames Sentinelles. Surtout, une fois que l'aura sera claquée. Vous pouvez voir qu'elle caste des fireballs, qui sont en fait des fireballs Augmented. Je vais venir juste à ça, juste après. On va bien arriver dans une ligne toute droite, ça serait sympa, sympatoche. Voilà. À la côte le petit boss de The Docks. Décidément. Il n'y a pas beaucoup de mobs, hein de peuple oui j'ai oublié de leur remettre Spelleko forcément malin ah voilà là ça commence à voyez la quantité de boules de feu qui pop et là c'est là où ça devient le plus beau le plus gros bordel à l'écran possible et ça, c'est le meilleur moment, chers amis. <rire> Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que le bug était assez clair. C'était ZELK. Ciao, ciao, bye, bye.